Bonjour, bonjour. Bonjour euh, Nadej, bonjour Prudence, bonjour la reine Nathalie, bonjour la reine Marie-Hautense. Bon, je crois que vous avez dit que on a eu un deuil dans la famille, donc tout ce week-end on a dû être vraiment concentré sur les obsèques. Ça se passe bien. Oui, ma pierre. Bon. Je sais que beaucoup d'entre vous, euh, vous m'écoutez. Et quand vous écoutez, vous croyez. Mais après, ça part. Donc, je fais cette vidéo pour vous remettre les pendules à l'heure. Je veux remettre les choses à zéro. Vous rappeler qui vous êtes. Merci, euh, Sorel. Merci. L'enterrement s'est bien passé. Vous savez, à tout moment de votre vie... Vous allez penser soit faiblesse, soit force, soit économie, soit euh, gagner plus, soit laisser tomber fermé, soit ouvrir l'autre. Toute votre vie sera dans votre tête. Merci Prudence. Vous savez, quand on enterrait, ça m'a... Le fait de voir que cet homme, le nombre de personnes qui venaient témoigner de sa bonté, le nombre de personnes qui venaient témoigner des, des dons qu'il faisait aux gens, il inspirait les gens, ça m'a fait comprendre que je dois redoubler d'efforts pour ma propre vie. Quand les gens commencent déjà à te féliciter, que « well done », tu as bien fait. C'est là que les problèmes commencent. Parce que ça va faire que tu restes confortable. Tu vas te dire, mais voilà. Euh, voilà mon oncle, ma tante. J'ai je, je, je, je, je a plus que. Pourquoi il va encore aller chercher? Il dépasse à ma tante si, pas, dépasse mon oncle. Pourquoi il va encore aller chercher? Donc je vais vous donner quelques outils qui vont vous permettre de vous relancer. La première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous avez les pensées négatives qui viennent sur vous, c'est normal. Vous suivez. Vous n'êtes pas le seul à être attaqué. Mais celui qui fait beaucoup d'argent par jour, c'est quelqu'un qui a compris que j'aurai je, je, les mauvaises pensées. Malgré ces pensées, je dois surmonter les pensées et Planifier ce que je veux faire. Faire ce que j'ai à faire. Ce sera votre challenge. Votre donc 90% de la bataille. C'est dans votre tête. C'est là. Je vais donc vous donner les choses qui influencent vos pensées. Bonjour, bonjour. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. C'est notre service du dimanche. Cette pierre n'est pas sculptée. Elle est vraiment... C'est une fille qui m'a escroqué, qui m'a donné ça. Elle m'a donné ça pour escroqué. Soyez très prudent, les gens qui vous, qui vous adorent un jour. Parce qu'ils vont t'adorer aujourd'hui, demain, ce sont les gens-là qui seront derrière toi en train te, te faire du mal. Oh, tu es tellement gentil. Oh, ma reine ma reine. Jésus lui-même connaissait le cœur des gens qui l'entouraient, il connaît vos cœurs. Donc, je vais d'abord vous donner des choses qui vont vous faire descendre. La première chose qui vous descend, c'est votre environnement. Vous êtes entouré, euh, parfois c'est ton meilleur ami de l'école, hein. il y a de cela 20 ans que vous étiez meilleur ami. Maintenant, toi, tu as grandi, tu as changé, tes, tes, tes désirs sont différents. Tu veux toucher le monde. Toi, tu... tu je sais qu'on peut dire. Tu peux investir 2 millions de francs CFA pour te faire coacher. Tu peux acheter des... Quand tu as l'argent, tu achètes des livres de développement personnel. Tu passes des heures par jour à écouter des vidéos de motivation, des vidéos comme celle-ci. L'autre personne, a regardé le congo ça? Vois comment on parle mal des gens. Ouais, voilà, oui, c'est lui. Ouais, ouais, ouais. Vous n'avez... Vous n'êtes vous vous connaissez, à une époque, tu suffisais sur la personne-là. À une époque, même certains de vos gars, certains de vos gars sont des great pardon. Toi, la femme, tu as des great tu ne dois plus être avec lui. Merci pour le partage, Niembe, Malène je t'envoie de l'amour. Merci pour les likes. Donc certains de vos gars, quand tu as rencontré le gars il y a 6 mois, tu étais dans la galère. Tu dis qu'il y a ma chérie. Tu étais dans la galère. Tu étais, tu venais de chuter, tu as fait faillite. C'est valable aussi pour les hommes. Hein. Tu avais chuté, tu étais au point bas. Elle t'a pris dans sa chambre qu'elle payait à 15 000. De là maintenant, tu as commencé à écouter les vidéos. Tu t'es remotivé, tu t'es remotivé. Tu commences à monter maintenant. Tu lui dis, remonte aussi sinon. Je dis, non, tu sais, ma petite chambre de 10 000, mon loyer me dépasse. En un mois, tu quittes de 10 000 francs, tu te retrouves à 70 000. Elle voit. Tu le montes, tu dis, viens m'aider, travaillons ensemble. Bonjour. Tu travailles ensemble. Il dit non, ouais, je vais faire comment vous payer mes 15 000. Ouais, ouais. Tu quittes de 70 000, Le mois qui suit, tu es dans 250 000. Elle est toujours là, fais attention, hein. Il hey, hey, hey, faut faire attention. Eh, hey, hey, Toujours hey. dans sa même mentalité de pauvreté. En 4 mois, tu quittes de 10 000, Tu te retrouves à 1 million. Tu lui montres, tu lui dis, viens au travail. Donc, attendez un peu. Tu penses que tu vas rester dans l'environnement là Tu penses que tu vas rester dans l'environnement là Si tu restes, tu es bête. Et si la personne refuse de remonter avec toi, aide la personne comme tu peux, tu laisses la personne là-bas, tu avances. C'est ce qui vous tue souvent. Vous êtes avec les gens que ces gens ont juré pauvreté. Ils se sont maris, ils ont fait l'alliance avec la pauvreté. Ils n'aiment pas le travail. Écoutez, si quelqu'un est pauvre, il n'est pas reçu. Voilà, on est dimanche. Tu es debout depuis 6 heures. Tu as déjà fait ce que tu vas aller vendre. Ou bien tu as déjà fini jusqu'à tu es prêt pour aller faire ton sport. Après le sport, tu vas aller bosser. La personne va dormir jusqu'à 13 heures. Donc dis-moi, s'il te plaît. Tu veux rester à côté du genre de personne, pourquoi? Prudence, bonjour. Merci pour le partage. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous montrer des stratégies qui vont permettre de sortir de la pauvreté. J'ai dit la première chose, c'est votre environnement. Vous entourez des gens. Parfois, tu vis chez ta soeur. Et vous savez que ce n'est pas toutes les soeurs qui veulent que vous avancez. Parce que tu vois ce que je sais, tu gardes ses enfants. Tu laves le sol pour aller le matin. Tout ça parce que tu peux aller payer le loyer de 25 000 quelque part. Hein. Hein? Non, tu sais, il faut que je reste ma soeur. Quand euh, ta soeur voit-tu, sois un petit, un petit boulot. 100 000 mois. Dès que tu oui, paie les factures. Je t'ai chez moi depuis un an. Hein? Hein? hein, Tu sais quoi? Aide ta soeur à distance. Aide ta soeur à distance. Autant environnement. Il y en a parmi vous. Ta soeur a conçu depuis, euh, supposons, depuis 5 ans. Petite soeur, même, mais parfois c'est ta petite soeur. Ta, la personne t'a hébergée depuis 6 mois. Tu n'as rien. Tu es en de m'écouter. Dans 6 mois, tu, tu auras déjà de conçu deux fois plus que ta soeur. Mais tu ne peux pas rester dans l'environnement de cette personne. Et c'est bien quand tu fais face à la réalité. C'est bien quand tu comprends que là où je suis, j'écoute peut-être la reine Jocelyne, je suis motivé, je prends peut-être une consultation, j'achète des produits, je me lave, pas. Yeah, yeah, yeah, yeah. le soir quand ma soeur rentre. Ouais. Regarde-toi, tu fais quoi à la maison depuis Ton marketing, que tu, que tu fais là Tu vas en même quoi hein Pardon, va laver va, va, va, va, va les couches de l'enfant. Va me folie. Tout ça parce qu'on te donne la maison là-bas. Parce qu'on te donne la maison là-bas. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Il y en a parmi vont vous manquer de respect. Donc, tu restes au salaire, tu confirmes le code. Même si tu es marié, tu vis avec ta femme, tu viens avec ton mari. Cherche ton propre agent. C'est bien quand tu es quelque part, tu peux aussi. On dit peut-être qu'il faut faire les courses de la semaine. Tu sors l'argent, tu donnes, que voilà ma contribution. Quand tu vas rentrer, tu vas ouvrir la mamie, tu ne vas pas te regarder mal. Avant de te nourrir, de dire que voilà, voilà, tu es la mamie là-bas. Bonjour, bonjour. Et vous devez comprendre que dès que vous avez dilué votre environnement, et ça se fait par la foi, on n'est jamais prêt pour quitter une maison. On n'est jamais. Tu te brusques toujours. Et moi, je fais toujours, on appelle ça reverse psychology. Je me dis toujours, vous les gens ils me mettent à la porte aujourd'hui, ne peuvent trouver la voie, mais je me mets à la porte moi-même aujourd'hui. Ils me mettent à la porte. Bon, je pars. Si un jour l'homme vient, il me dit que je sors de sa maison. Il va partir, non? N'est-ce pas? Voilà, parlons maintenant. Une fois que tu as, as dit avec ton environnement, la deuxième chose, tu dois mettre le positif dans ton cœur. Et tu peux avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'inspire. C'est quelqu'un qui te montre le chemin. C'est quelqu'un qui... Quand tu regardes la personne... Ou tu penses à la personne, ça t'encourage. Quand tu as dès que tu veux te fatiguer, tu penses que non. Tu penses à la reine Jocelyne. Non, si elle était dans ma, dans ma situation, elle n'abandonnerait pas. Tu pousses encore. Bonjour euh, la reine Cyril. C'est quoi M Cyril? Bonjour la reine Loveline. Bonjour la reine Lorette. Dès que tu, vois, tu penses comme ça, tu dis non, je pousse encore. Allez, allez, Non, non, non, allez-y. mindset s'il le faut écoute les vidéos lis les livres va dans les les, les les formations et les formations que je mets en ligne tout le temps <coughs> la mentalité ça s'achète <coughs> il y en a parmi vous on veut fermer votre bouche. On ne veut pas que vous parlez. Dans votre famille, on vous a déjà immobilisé. On vous a déjà insulté. On vous a tout dit. Bonjour la reine Nathalie. Bonjour la reine Bibiane. Bonjour la reine Nelly. Bonjour Yanis. Roi ou reine Yanis la reine Élie, bonjour. La reine Élise, elle te dit bonjour. Quand tu vas te dealer avec ton environnement et que tu vas commencer à mettre les bonnes pensées dans ta tête, même si c'est à trois heures, même les vidéos tu écoutes. 3 heures. Écoute tellement que tu es saturé des bonnes idées. Je suis à Maquepède, derrière Paja Center. Derrière Paja Center, au lycée de Maquepède, il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. Donc, tu arrives au lycée de Maquepède, tu prends la route en pavé. Premier à gauche, premier à droite, après tu prends gauche. Dès que tu prends cette gauche-là, tu vas tout droit jusqu'au carrefour. Tu vois ma, ma photo sur le portail. Tu peux faire les bons étaient enceinte. L'iris, j'explique ici aux gens comment faire. Tu Qu vois que quelqu'un me dit que ouais, fais fait quelque chose. Ton pouvoir n'est pas dans, mon, dans ma main. Et c'est que vous aimez, vous aimez ça. Ton pouvoir n'est pas dans ma main. On a des lavages qu'on va faire ici aujourd'hui à C'est Certaines maisons viendront se faire laver aujourd'hui. Et on aura aussi demain. On prépare le premier. Le premier à lavage général. Dans le premier, vous pouvez venir à Mackey. À Libreville, vous pouvez venir à Saint-Germain. Ceux qui sont en train de faire leur demande de visa là. Ne me contactez pas quand vous avez à déposer de vos, vos demandes de visa jusqu'à ce qu'on ait en train de vouloir vous refuser. Intégrez le travail spirituel comme le lavage, le déblocage, lancer la poule. Intégrez tout ça dans vos choses que vous faites quotidiennement. Tu es en train de vouloir faire le, demander le visa de tes enfants. Tu ne les as pas lavés. C'est quand on bloque, première, première demande, deuxième demande. Oh, Arène, s'il te plaît, ouais, je vais me faire le visa de mes enfants, on a refusé jusqu'à. Avant de partir d'abord pour commencer, là, tu ne l'as pas fait, pourquoi Vous faites toujours comme les insensés. On doit tout vous enseigner. Tu as dit laver ton environnement. Tu as commencé à écouter ce qui est positif. Numéro 3. Tu dois chercher plusieurs choses à vendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Donnez-moi les étapes que j'ai citées. Numéro 1, 2, 3. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vous donne les étapes pour sortir de la pauvreté. J'ai dit numéro 1 tu dis laver ton environnement. Coûte que coûte. Djombe n'est pas loin de doigts là. Ouais, Seigneur. J'ai des gens qui quittent de Baganté pour venir me voir. Un Djombe. Reste un Djombe. Merci pour les partages. Merci aussi pour les cœurs. Mettez les cœurs sur ma vidéo, comme ça ça va remonter. Merci pour les cœurs. Si quelqu'un a écouté tout ce que j'ai dit depuis, mettez vos étapes. Citez-moi les étapes ici. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas attentionné. Vous, vous, pas, vous ne prêtez pas attention. L'argent, c'est dans les détails. L'argent, c'est dans... Tu écoutes les instructions. Tu notes. Tu n'es pas fait. Il y a 100 personnes qui m'écoutent. Et parmi vous, il y a seulement peut-être 3 qui vont faire ce qu'il dit. Tu dois d'y ton environnement. Tu dois écouter les enseignements parce que ça va changer. Dès que tu vas quitter ton environnement, tu vas commencer à avoir les mauvaises pensées. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Je sais pas, pourquoi? J'sais, on est rien sans la famille. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire? Voilà. Regarde. Voilà, tu es un seul. Comment tu vas faire pour construire ton entreprise seul? Le doute va commencer. Quand tu vas écouter les enseignements, ça va te motiver. Tu vas te lever le matin. Même si tu es seul, même si tu as dormi sur le canapé, euh, même si tu as dormi, je ne sais pas, tu as le moral. Tu cherches des choses à vendre. J'ai eu une réunion aujourd'hui avec les filles qui veulent devenir vendeuses pour moi. Votre problème, c'est que vous, ne... vous êtes très facilement découragé, décourageable. J'ai dit si tu n'as pas tu rien que tu fais. Viens, je vais te donner pour te montrer comment on vend. Tu vas pas te vendre. Tu vas vendre. Tu dois trouver pas un produit, pas deux produits, pas trois produits, pas quatre produits, même dix. Vous savez que quand ils voient les gens, peut-être sur leur profil, ils mettent leur statut. Ils mettent des photos de ce qu'ils vendent. Je dis, c'est bien. Maintenant, tu as mis les photos, tu ne les laisses pas comme ça. Tu dois pomper les oreilles des gens avec tes produits. Les gens devraient même être fatigués de tes produits. C'est comment Tous les jours. Oui, tonton, oui. Euh, oui, je, je, le tout est disponible. Tu prends quand, tonton Oui, tata. Oui, oui, oui, oui. c'est comment Je viens te livrer quand Tata, regarde, t as, t as, tes enfants sont-ils partis en Europe Est-ce que tu, ça, tu as fait le lavage Tata, tu as, as fait le lavage de tes, de tes enfants. Non, Tata, regarde. tu en le sel, Tata. Lave tes enfants, tu vas voir. Il faut payer pour le lavage chez la Reine aussi Bonjour, mon fils univers. Et tu dois avoir des objectifs. Donc, la quatrième étape, j'aurais dit, mets-toi dans des réunions. Prends les engagements financiers. Prends, loue un local. Paye le loyer quelque part. Fais la réunion. Accouche-moi mes enfants. Écoute, écoute, t'occuper des enfants, tu as besoin d'argent. Prends les engagements. Si tu restes chaque mois, tu n'as aucune pression. Bon, si moi j'ai mes 2000 pour manger aujourd'hui, ça va, mais le loyer, tu ne payes pas. Tu n'as pas ta mère ou ton père chaque mois. Il faut que tu envoies l'argent. Tu payer les médicaments de papa. Tu dois t'occuper de tes, tes, deux, tes deux femmes ou tes trois femmes. Je n'encourage pas la polygamie. Au contraire, beaucoup d'entre vous, vous fuient les engagements. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit que même envoyer 10 000 à sa mère par mois, il ne fait pas. Mauvais signe. Mauvais signe. Papa, dans même 10 000 par mois, tu n'étais pas engagé que tu vas donner à ta mère. Gars. il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc vous comprenez que toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent que j'ai côtoyé et ceux qui sont mes mentors, ce sont les gens que, voilà, dimanche, ils sont en train de bosser. Tu te dire, j'ai cinq réunions que je dois faire aujourd'hui. J'ai mes fournisseurs que je dois payer demain. J'ai des choses... Donc, quand tu regardes ces engagements journaliers, chaque jour, au moins, c'est 15 millions qu'il doit gérer, ou donner, donner, payer. Tu train de dire yes. Certaines personnes font deux ans sans voir 15 millions. Trois ans même. Bon. C'est ce que j'ai dit, c'est la tête de quelqu'un, c'est bien. Si quelqu'un a retenu ce que j'ai dit, c'est bien. Cherche les produits que tu vas vendre. Casse les oreilles des gens avec. Prends les engagements. Et quand tu prends les engagements, ne dors pas. Ne pas, pas dire que je vais prendre à telle personne pour aller donner à telle personne. Je vais aller prêter dans la réunion pour aller remplir mon bailleur. Non. Chaque jour que je te lève, j'ai besoin de telle somme aujourd'hui. Si chaque mois tu veux te faire 20 millions, ça veut dire que par jour tu dois faire au moins 750 000. Donc moi, je te lève aujourd'hui, la dimanche, au montant de ça, tu dois avoir 750 000. pose maintenant la question à toi qu'est-ce que je peux faire qui me donner c'est comme ça que tu bouches tu bouges tu fais tu bouges voilà bon merci pour les cœurs je vais vous laisser il faut que j'y aille là euh, on a la formation ceux qui veulent vendre des produits Ville de Douala, ville de Yaoundé. Il euh, y a aussi des représentantes. On aura donc une réunion à 11h. Formation sur la vente. Bonjour Lumière du Monde. Vous avez au moins dans votre environnement 10 personnes qui peuvent acheter mes produits. Parce que vous avez testé. Et vous serez le premier témoin parce que vous avez testé, vous avez vu comment ça marche. Vous avez vu comment ça marche. Voilà les enfants de votre frère. Voilà votre frère lui-même qui souffre. Voilà. Ok. Donc, j'espère que vous allez appliquer ce que je vous ai partagé avec vous. Vous passez une superbe journée. Ok.